à ah, événements exceptionnels, organisation exceptionnelle. Le road football approchant, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de lancer un grand défi sur la chaîne. Je vous propose donc, en lien avec l'application Mon Petit Prono, de lancer une grande ligue de pronostics. Bienvenue dans Prépa et Performance. <musique> L'été est placé sous le signe du sport et ça fait du bien. Après ces longues périodes où les compétitions ont été annulées ou déplacées, on va enfin pouvoir profiter de nos plus grands athlètes. Au programme Jeux Olympiques, Grande boucle, Tennis et évidemment l'Euro de football. L'idée est donc de lancer un grand concours de pronostics sur ce dernier par l'intermédiaire de l'application Mon Petit Prono. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette application, elle est un dérivé du jeu Mon Petit Gazon célèbre chez les passionnés de management de football. Je vous rassure tout de suite aucun intérêt financier avec l'application ou autre, juste le plaisir de lancer un grand défi. L'application est évidemment gratuite. Vous pouvez également y jouer via l'interface ordinateur pour ceux qui n'auraient pas de smartphone. Vous n'aurez donc qu'à télécharger l'application ou aller sur le site internet. Ensuite, à vous y créer un compte et à rentrer le code suivant, également disponible dans la description de la vidéo. Pour chaque rencontre, vous avez jusqu'au coup d'envoi pour renseigner votre pronostic. Pour ce qui est des totaux de points et des règles supplémentaires, je vous laisse aller regarder sur l'application dans le descriptif. On veillera à faire un petit cadeau aux gagnants de la ligue Prépa et Performance. Quoi qu'il en soit, à vos pronoms. J'espère que cette initiative pourra intéresser les passionnés de football et donner envie aux non-passionnés de se laisser tenter. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut